Bienvenue dans Leader en Bref, le podcast qui vous fait découvrir les fonds européens près de chez vous. Au cours des prochaines minutes, nous allons essayer d'expliquer ce que c'est que leader. Je m'appelle Yannick Debeillard, je suis animateur du programme leader du pays chenois. Et pour cette émission, je suis accompagné de Alice Renault, animatrice leader du pays pompiernois. Florian Schmidt, animateur leader du parc naturel régional Oise Pays de France. Moi, c'est Morgane Mélodie Masson, animatrice du programme leader du pays de Sourcé-Vallée. Elodie animatrice leader du GAL Cœur des Hauts-de-France. Nathalie Lévesque, gestionnaire du GAL, pays de Source et Valley. Chers auditeurs, l'objectif de cette émission, c'est de vous donner quelques mots-clés pour comprendre ce que c'est que LEADER et comment le présenter à vos partenaires, à vos élus, aux médias, bref, à toute personne que ça pourrait intéresser. LEADER, concrètement, c'est l'acronyme de liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Mais Elodie, par exemple, toi, derrière le L de LEADER, quel est le mot qui te vient en premier C'est le mot lien qui vient en premier. Déjà LEADER, c'est une unisson entre des partenaires publics et des partenaires privés, une sorte de coopération. On est ensemble, on progresse, on s'améliore. Mais je suis persuadée que Morgane Melody a plein d'autres choses à dire avec ce « L ». Oui, effectivement, moi j'avais le, le mot « local » à ajouter quand même, parce que c'est un programme qui est proche des territoires, qui est proche des porteurs qui sont accompagnés. Et l'accompagnement passe aussi par le choix d'un jury qui est choisi parmi la population locale, personne qui habite ou travaille sur le territoire. Mais c'est aussi un programme local puisque les porteurs proposent un projet sur un territoire dont les frontières sont définies localement. Alors ça c'est pour le L. Pour le E, je reviens vers toi Elodie, euh, le E c'est entre, normalement, mais quel mot tu mettrais toi derrière le E de leader Europe bien sûr, pas une Europe lointaine, une Europe proche de nous, proche de vous. Une Europe qui soutient un projet sur trois en France, une Europe qui s'engage sur nos territoires. Alors, je vous propose qu'on arrête là avec le E. On a parlé d'Europe, c'est l'essentiel. leader, c'est l'Europe. Euh, on passe à la troisième lettre de leader, c'est le A. Florian Pour Moi, le A, ce que je mets derrière, bah, c'est l'aide financière, hein, puisque leader, c'est quand même d'abord ça. C'est une subvention de l'Europe qui permet de, de financer les dépenses d'un projet. Et c'est une subvention qui peut se monter jusqu'à 80% des dépenses, donc c'est est quand même assez important. Et ça permet vraiment d'avoir un impact décisif pour le lancement d'un projet. Mais derrière le A, on peut aussi mettre l'accompagnement. Puisque le programme leader visant à être au plus près des territoires, il y a une équipe technique leader qui peut vous renseigner sur le programme et vous accompagner dans la démarche. N'hésitez pas à contacter l'animatrice ou l'animateur de votre territoire ou l'assistant gestionnaire. Que vous soyez entrepreneur, agriculteur, collectivité, association, commerçant, artisan, nous vous accompagnerons dans le montage de votre dossier et vos démarches. Alors nous sommes effectivement à votre disposition, ça me fait penser que dans LEADER il y a un D. Non, regarde, Mélodie, ça serait D comme quoi D comme développement, puisque LEADER c'est un programme basé sur une stratégie locale de développement, dont le choix des thèmes qui sont traités dans le programme et qui bénéficient aux porteurs de projets, découle directement d'un diagnostic des besoins qui sont ressentis par la population locale sur le territoire. Donc comme disait finalement Elodie, c'est une Europe proche de nous, proche des territoires. Mais on peut parler aussi du D comme de la diversité, puisque la mise en œuvre du programme LEADER est propre à chaque territoire. C'est un programme européen mais qui est géré localement. Donc finalement tous les territoires concernés par LEADER sont ruraux, mais chacun a ses besoins, ses priorités, ses atouts. Et l'objectif du programme, c'est de s'adapter à la réalité de chaque territoire. Oui, alors, euh, je vais peut-être un peu jouer les rabats-joies, mais euh, avec le D, Teodoro pourrait aussi parler, c'est le dossier administratif et les devis qui sont certaines des pièces qui vont, qui vont le constituer. Non, que, ça, Florian, et... on en parlera plus tard. Je te propose qu'on termine avec le D. on garde ça euh... pour une autre fois. Après le D, il y a un E. Nathalie, le E, qu'est-ce que tu mets, toi, derrière Je mettrai deux mots, en fait. C'est économie et emploi. L'économie d'abord parce que leader bah, il va participer au développement économique du territoire en permettant à ses acteurs de concrétiser leurs projets en apportant une aide financière. Et donc on va redynamiser ou participer tout au moins à la redynamisation du territoire. Et qui dit dynamique d'un territoire dit forcément emploi, puisqu'on va s'employer à maintenir ou créer des emplois par les projets qui vont naître. Euh, J'aimerais quand même compléter tes propos par le mot environnement qui, je pense, ne faut pas oublier, puisque les territoires leaders sont quand même portés à une échelle locale. Donc les territoires se doivent, dès cette plus petite échelle, d'encourager la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement. Et le respect d'une ou plusieurs pratiques par les porteurs de projets va être par la suite récompensé par des subventions. Alors on continue d'égrainer l'acronyme LEADER et même on, on le finit avec le R, euh, le R qui veut dire RURAL et moi j'aimerais garder le mot RURAL parce que euh, le programme LEADER c'est un programme euh, qui est l'un des piliers de la politique agricole commune, alors ce qu'on retient souvent de la politique agricole commune, la PAC, sont les aides euh, agricoles mais il y a aussi tout un volet d'aides qui euh, sont des aides euh, au développement local parce que la problématique agricole c'est aussi une problématique de ruralité, euh, de maintien des populations en territoire rural, de création d'activités. Euh, annexe euh, à l'activité agricole. C'est vraiment le mot que moi je retiendrai. Mais le R, c'est aussi le réseau. C'est-à-dire qu'une des forces du programme LEADER, c'est sa capacité à mettre en réseau localement. D'abord, comme on l'a dit, les acteurs publics et les acteurs privés. Ce qu'on a rassemblé au sein du groupe d'action locale des élus des collectivités locales et des représentants d'entreprises, de coopératives, d'associations, par exemple. Et le but de LEADER, c'est aussi de favoriser l'interaction entre acteurs, entre projets issus de différents secteurs au sein d'un même territoire, pour faciliter les échanges d'expériences, de savoir-faire et permettre à de nouvelles idées ou de nouvelles méthodes d'émerger. Donc Voilà qui résume euh, en quelques mots « leader ». Oui, Florian, je vois que tu lèves la main. Oui, alors moi, je, si je peux me permettre, il bon, y, y a une lettre qu'on entend dans « leader » mais qui n'est pas écrite, c'est le « i » comme « innovation » puisque c'est quand même une notion assez fondamental dans LEADER, puisque c'est un, un programme qui permet de soutenir des porteurs de projets qui expérimentent sur nos territoires, qui nous apportent des idées nouvelles qui, qui n'existaient pas chez nous. Euh, et ces projets innovants, ben, parce qu'ils sont nouveaux, parce qu'ils tâtonnent, ben, ils ont besoin en départ d'un soutien public jusqu'à jusqu ce qu'ils trouvent leur marque et qu'ils finissent par devenir autonomes. Et donc LEADER, ça permet aussi ça, de soutenir ces projets innovants. Alors c'est le mot projet moi que je retiendrai. In Fine Leader, c'est le financement de projets, d'abord d'un projet de territoire qui est élaboré par les acteurs locaux. Dans l'ex-région Picardie, il y a huit territoires et pour chaque territoire, des priorités qui lui sont propres. Mais surtout, le programme Leader, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, la réalisation de projets, par l'accompagnement, c'est ce qui a été évoqué par Alice, par exemple, et dans le développement de réseaux et le lien, donc tout ce qu'on a retrouvé un peu dans nos acronymes. Donc En synthèse, LEADER, c'est un programme qui vous permet de devenir acteur du développement de votre territoire. Je rajouterais juste le mot petit, parce que LEADER, plus que n'importe quel autre dispositif, peut soutenir les petits projets, des 1000 euros de subvention. Et regardez bien le logo de LEADER, c'est une petite graine, et d'une petite graine peut naître de grands arbres. Bah, sur ces mots, euh, on va vous donner peut-être rendez-vous pour une prochaine vignette de leader. En bref, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.